Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Chris Vincent qui va se présenter tout de suite. Mais juste avant n'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant dans la description ci-dessous. Bonjour Chris Bonjour Antoine Comment ça va Bien, super Merci Chris de me recevoir. Alors les amis, je suis vraiment très content d'interviewer Chris aujourd'hui parce que Chris, c'est la première personne qui m'a aidé dans mon parcours vocal, on a travaillé plusieurs années ensemble, il m'a appris beaucoup de choses et on a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, c'était vraiment super. Donc je suis vraiment très content et écoutez bien ce que Chris va vous partager aujourd'hui parce que ce sont des choses très importantes pour votre chant. Alors Chris, est-ce que tu peux te présenter alors, Alors je, je me présente, professeur de chant, coach vocal, et aujourd'hui je me lance dans la recherche. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe là-dedans, là-dedans, et, et là-dedans. Mm -hmm. Voilà. Cool. Alors, les amis, vous voyez, c'est intéressant ce que dit Chris, parce que Chris, il a maintenant... Euh un long parcours et une grande expérience, mais il ne s'arrête pas de chercher, il continue à chercher, à chercher pour découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça qui est important quand vous allez voir un, un enseignant, un coach vocal, ben c'est toujours mieux si la personne elle continue toujours à se former, à chercher des nouvelles méthodes, plutôt que de rester sur ses acquis qu'elle a appris il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc ça, c'est une chose importante. Alors Chris, tu as, du coup dans tes recherches, tu as, as mis au point plusieurs techniques de chant, plusieurs méthodes, est-ce que tu peux nous en dire plus Alors la première méthode que j'ai cherchée, que j'ai cherché, appliquée, c'était, écoutons un, un chien qui, qui grogne. Je me suis dit, tiens ça c'est intéressant. Est-ce qu'il est, qu est méchant Est-ce qu'il n'est pas méchant Est-ce qu'il est gentil et et tout et tout. Vu que j'ai des chanteurs de blues, j'ai étudié tout ça j'ai remarqué plein plein plein plein de choses et j'ai commencé à enseigner un mélange avec un chien et une voix humaine et ça donne du blues, Garou, Johnny Hallyday, Lucarno, ainsi que toi tu fais ça aussi et, et voilà donc les singes ça peut être du hard rock, mm -hmm. l'ours ça peut être du death metal et les chiens qui grognent ça peut être du blues, du rock voilà donc ça s'appelle voice animal. Voice Animal, donc c'est une, une technique que tu as mis au point. Alors, les amis, vous voyez ça c'est intéressant parce qu'on utilise souvent des images en fait pour enseigner le chant, mais Chris il a étudié ce qui se passait derrière, là, à l'intérieur, et l'idée c'est que ça soit facile pour la personne qui apprend, d'où cette idée d'utiliser de, des animaux. Alors du coup Chris, euh, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans la panoplie là, des, des animaux que tu utilises, est-ce que tu peux nous, nous montrer un petit peu On a le singe <rire> Ça peut être l'éléphant, ça peut être le singe. Mmh. Ok, on a, on a le chien, on a l'ours. Ou le, le simple chien. Qui a peur ou pas peur. Celui qui a la balle dans la gueule et qui fait... Ou celui qui... Qui attaque. Mmh. Voilà, et c'est simple, et ça fait pas mal. Quoi. Excellent. Alors vous voyez, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que là, les, les sons que, que fait Chris, qui sont en fait des imitations de sons d'animaux, eh bien, si vous vous amusez à écouter ce que font différentes chanteuses ou différents chanteurs, vous allez vous apercevoir que c'est exactement ça qu'ils font. Et plutôt que de dire, euh, on va faire ceci, cela, enfin des consignes très compliquées, ça peut être une image très rapide pour, euh, pour atteindre finalement le son qu'on qu veut, sans se blesser, parce que c'est quelque chose finalement d'assez euh, spontané. Exactement, surtout sans se blesser. Quand on se blesse, on s'arrête, on recommence après. Mmh. Moi, je propose aux élèves de travailler 15 secondes à l'heure. Mmh. tout au long de la journée parce qu'on peut faire plein de choses sans émettre un son mmh. tu sais ça tu le sais très bien, tu l'as étudié euh, et, et tu l'as pratiqué pendant toutes les années qu'on a travaillé ensemble, jamais tu n'es venu pour me dire, j'ai pas travaillé mmh. et aujourd'hui tu, tu es tu es the best voilà. donc euh, ça c'est important de savoir le travail, toute la journée parce que le cerveau doit se rappeler que les arythénoïdes sont plutôt derrière, donc le son, les fausses cordes sont plutôt devant, donc on doit serrer, mais il faut qu'elles vibre. Tout ça, c'est dur de faire, c'est très difficile. Donc, tout au long de la journée, au lieu de travailler pendant deux heures, parce qu'au bout de deux heures, on ne fait rien de bien. Mmh. N'importe quel instrument. Vous voyez les amis ce que dit Chris c'est important, c'est on en a parlé dans des précédentes vidéos, c'est que pour construire des bonnes habitudes il faut rappeler régulièrement au cerveau, donc il faut faire des petites piqûres de rappel comme ça dans la journée. Donc plutôt que de passer un samedi après-midi, 2 heures, 3 heures à bosser, à bosser où finalement vous n'allez pas faire grand chose de bien à la fin, il vaut mieux répéter régulièrement, régulièrement, le matin, le midi, le soir, des petites séquences et votre cerveau il va mémoriser ce bon geste. Alors Chris, par rapport à, à ta méthode Voice Animan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à qui ça s'adresse, quel style, quel... Euh... Ben en fin de compte, ça s'adresse à tout le monde parce que même un chanteur de variété peut avoir des effets dans la voix, ça peut le faire, mm -hmm. ça peut le faire. Après, c'est sûr, c'est des chanteurs de métal, de hard rock ou de death metal ou de blues qui vont venir, qui vont pratiquer ça. Mais il y a des chanteurs de variété qui sont ouverts et comme par hasard. Il s'oriente vers le blues plus tard. C'est drôle. C'est aussi une évolution euh, voilà, qui vient du cœur. La musique, toutes les musiques sont belles quand elles sont respectées et bien faites. Mmh. Toutes les musiques. Vous voyez, on parle d'effets hein, dans la voix. Donc, ce ne sont pas des effets qu'on rajoute à l'ordinateur. Ce ne sont pas des effets qui sont trafiés avec des machines. Là, ce sont vraiment des effets que le, la chanteuse ou le chanteur produit. Et c'est ça que Chris apprend avec sa méthode Voice Animal, c'est que le chanteur doit lui-même, même, même s'il chante comme ça sans micro, et eh bien ça doit être aussi beau qu'avec euh, qu un micro. Bien sûr. Pour moi, la voix doit toujours être 3 mètres devant la bouche, mais surtout pas dans la gorge. Et pourtant on chante avec la gorge. Mmh. Et pourtant on m'a dit « ne chante jamais avec la gorge, tu casses ta voix ». Oui, ça c'était à l'époque. On est en 2018. Mmh. Ça c'est important. 2018, moi le ventre, quand j'ai bien mangé, j'ai un, un ventre, euh, voilà, mais je ne tiens pas compte de ça, fini, je ne tiens plus compte de ça, bien sûr j'ouvre mes côtes, ça, ça c'est important, ça ça restera toujours, mais après faire des poussées avec le ventre, vous entendez, là je suis serré, et ça au bout d'une heure, j'ai plus de foie après, ça ne m'intéresse pas. Donc C'est vraiment une question toujours à se poser, hein. c'est quand vous pratiquez vos exercices, quand vous chantez, est-ce que c'est confortable pour vous Est-ce que vous avez plutôt l'impression de vous étouffer ou est-ce que euh, c'est libre, est-ce que c'est facile Ça C'est vraiment important de vous poser ces questions-là, sinon bah, vous allez vous blesser ou en tout cas vous ne travaillez pas dans la, dans la bonne direction. Alors, on parlait de, de chanter confortablement, il y a quelque chose qui est important quand on travaille une chanson, c'est justement d'être de la bonne tonalité parce que des fois on veut copier simplement un chanteux, une chanteuse ou un chanteur, mais on n'a pas tous la même voix, il y a des tonalités qui vont être plus ou moins confortables en fonction des personnes. Donc Chris, est-ce que tu peux nous expliquer toi comment tu procèdes pour trouver la bonne tonalité moi, je vous explique comment je vois les choses. Vous avez une pointure au niveau des chaussures taille 38. Vous ne pouvez pas courir avec du 42. Il faut donc adapter ça à votre pied. Donc, votre instrumental, la bande sonore, il faut l'adapter à votre capacité vocale. Plus tard, on peut peut-être l'augmenter. Peut-être. Certainement. Mais d'abord, il faut être dans la bonne tonalité. Les gens souvent chantent très oui, haut et après ils, ils chantent comme ça, mais non, ça ne pas chanter, ça ne pas pas dans le confort. N'oubliez pas, une bonne paire de chaussures adaptées à votre pointure vous permettra d'être dans le confort pour marcher. Alors, pour euh, continuer sur cette tonalité dont parlait Chris, vous pouvez ci-dessous cliquer, il y a un petit lien, vous pourrez trouver une vidéo que je vous ai réalisée pour euh, savoir comment modifier les tonalités avec l'ordinateur pour avoir des bandes-son bien adaptées. Alors, Chris, j'avais encore une question avant qu'on ne se quitte. C'est que euh, quand on travaillait ensemble, toi, tu chantais Brel. Tu oui. chantais Brel, c'était euh, voilà, des spectacles, c'était euh, euh, époustouflant. Et maintenant, tu et maintenant, as changé de répertoire J'ai changé de répertoire. Pourquoi Ma partenaire chante en anglais et parle très très bien en anglais. D'ailleurs, elle enseigne l'anglais. Donc je me suis dit, tiens, elle va m'enseigner l'anglais. Et j'ai remarqué que quand je chantais en anglais, déjà, j'avais pas l'accent américain. Donc j'ai encore une fois étudié tout ce qui s'est passé dans les années 50. Et j'ai remarqué que l'articulation peut être inversée pour avoir un son plutôt très américain. Mm -hmm. Voilà, Dean Martin, Elvis Presley. Donc voilà, vous savez que la langue, Antoine vous le dira, la langue est accrochée au niveau du larynx et quand elle est inversée, au niveau de l'articulation, le larynx se balade. me me etc. Ça donne un son plutôt crooner. Mm. C'est ce que je recherchais pour moi et c'est une méthode que j'ai protégée, bien sûr, grâce à ma, à ma partenaire, American Echo. C'est la guerre, donc la langue c'est c'est la guerre, c'est la guerre, et ça on l'a entendu dans les films, quand les Américains ou les Anglais, c'est la guerre, bah oui, c'est pas la guerre, c'est la paix, la paix du champ, voilà. <rire> alors les amis, donc ça c'est une, une autre technique qu'enseigne qu Chris, hein. donc c'est American Echo, et donc si vous souhaitez euh, bosser avec Chris, alors Chris, comment font les gens, est-ce que tu fais des cours par exemple par Skype Bien sûr je fais des cours par Skype, des cours individuels, je propose même des masterclass. Quand il y a 10 personnes, voilà, on, on fixe ça un jour très précis et j'arrive et on fait une belle masterclass. Cool Alors les amis, que vous habitiez en France ou au Canada, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui nous regardent Outre-Atlantique, vous pouvez contacter Chris, donc je vous mettrai dans la description un petit lien pour prendre contact, euh, prendre contact avec Chris et puis ben voilà, si vous voulez travailler avec lui pour apprendre Voice Animal, American Echo, travailler votre voix, et eh ben il vous suffira de prendre contact. Ben, merci Chris Au revoir au au Antoine, aujourd'hui. t'en au revoir les amis, n'oubliez pas si vous pensez que cette, euh, les techniques comme Voice Animal, American Echo peuvent intéresser vos amis, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, ciao Bye bye, thanks, thanks.